Et salut à toutes et à toutes les amis, j'espère que vous avez tous ce magnifique plan sur le jeu pour ne pas vous donner parce que je mais pas aujourd'hui, les amis, j'ai envie de vous faire un petit tutoriel, comment obtenir masse de monnaie, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de petit tutoriel, et en ce moment il y a une nouvelle méthode qui est sortie avec les cristals holo, tout ce qu'il vous fait s'il vous faut, les amis, c'est une canne à pêche et un équipement de pêche pour pouvoir vous faire masse de thunes, donc comme vous pouvez voir, je suis dans la precursor city, les amis et pourquoi euh, je suis ici, c'est très simple parce que premièrement, j'ai une quête d'automaton slayer, mais aussi parce qu'on a besoin d'un petit truc de lave comme ceci, pour pouvoir pêcher, mais attention. J'ai vu ici avec quelqu'un qui pêchait juste avant, juste ici Regardez, on a un Roberto qui pêche ici Donc vous faut trouver de la lave dans le Precursor City Mais ça doit être à une couche assez haute Donc ça doit être à la couche plus que 60 Parce que sinon, euh, ça ne fonctionne pas Qu'est-ce que vous allez devoir faire ensuite C'est très simple, vous allez devoir vous équiper Pour être un pêcheur de type euh, mature et euh, très euh, élégant Donc nous allons prendre notre armure de diver Comme vous savez, j'ai été skill -wipe, Donc j'ai pas choisi d'utiliser ça et la road of legend À la place de ma road of sea et c'est très simple, tout ce que vous allez faire les amis, c'est comme vous allez faire comme ce jeune homme là, vous allez vous mettre sur le côté ici, et vous allez faire tomber vos trucs à l'intérieur, là je ne vais pas le casser les couilles pendant longtemps, mais je vais en tuer au moins un pour pouvoir vous montrer euh, qu'est-ce que ça donne. Bon là comme vous pouvez le voir, moi je pas un setup très très très incroyable de fèche mais euh, si vous avez un meilleur setup, vous allez pouvoir trouver des trucs beaucoup mieux, et vous allez être beaucoup meilleur les amis. Ces petits Flaming Worms, c'est ce que vous avez besoin de pêcher en fait, parce que c'est le seul truc qui va être intéressant pour vous. C'est très simple, c'est la seule façon de les obtenir, c'est dans les précurseurs City. Si vous êtes dans n'importe quel autre truc, comme vous voyez en bas, le Goblin, la Jungle, le Military, le Disposite, cela ne fonctionnera pas et même dans le Khazar truc, ça fonctionnera pas non plus. Ça vous prend vraiment ce petit Wormland Merde. Euh, et en fait, voilà, vous voyez, j'ai récupéré un warm euh, membrane. Et quand vous faites un warm membrane, ça fait un total de 100 000 en moyenne. Et donc, si on calcule que vous en avez un bon setup, par exemple, vous voyez 79 000, 80 000. Et la plupart des gens en ont besoin de stacks. Pourquoi des stacks Parce que c'est très simple. Vous en avez besoin, les amis, pour créer des, euh, des euh, Gemstones Chamber. Vous en avez besoin de 100. Donc comme on peut voir c'est 7 millions Ah dommage Moi c'était un peu plus cher quand j'allais faire ma vidéo Mais j'ai galéré de ouf à trouver euh, un spot pour le faire Mais en gros ouais Si vous, êtes, vous avez un bon setup sa mère la reine des putes Vous pouvez <rire> <rire> je sais pas pourquoi je insulté comme ça. Vous pouvez vous faire un saleté de truc. Donc comment que je fais mon fonctionnement Comment que je pense que normalement je fais ça comme ça. Je fais un petit trou derrière comme eux ils l'ont fait là. Et je repose des blocs. Donc attendez, on va reposer vite fait des blocs. Je vais pas farmer pendant une heure. Je ne vais pas vous mentir que je vais faire autre chose pendant ce temps là. Mais vous faites ça un truc comme ça. Vous minez le truc là comme ça. Et là, vous avez juste à pêcher vos items ici. Et lorsque le truc il est pêché, vous le prenez et vous êtes bien. Donc euh, voilà. Bon, je sais pas ce qu'il fait lui. Il s'amuse bien. Mais en gros, vous restez comme ça. Vous, prenez, vous attendez de faire comme lui, vous attendez que vous en ayez des stacks Et franchement, si vous avez un bon farming setup Donc, euh, si vous avez un bon farming setup, euh, je dirais genre euh, shark et tout Vous êtes hyper bien parce que vous allez vous faire euh, environ euh, un tous les minutes Genre, donc en 60 minutes, vous pouvez vous en faire 60 donc, ça peut faire même plus, hein, les gars. Ça, ça fait même plus des fois. Donc, si, par exemple, vous avez un stack, en, un stack, vous pouvez faire pour 7 millions. Donc, vous pouvez faire 7 millions de l'heure. C'est quand même incroyable. Et inquiétez-vous pas, vous pouvez en avoir aussi beaucoup plus, hein. C'est vraiment sur la chance, hein. Vous pouvez en avoir euh, des, des worms. Vous pouvez en avoir genre 5 de suite. Et les 5 peuvent vous en donner 5. Vous voyez ce que je veux dire? Euh... Donc voilà, c'est vraiment euh, dépendamment de, ce que, de votre chance ou quoi. Moi, j'ai pas trop de chance. J'ai pas de dauphin d'activer. Je pourrais pêcher un peu avec le dauphin pour vous montrer un peu. Euh, on est dans un quel jour Oups, je vais pas faire ça. Je vais faire ça. On est dans un jour 3. Ouais, je pourrais pêcher peut-être un petit 30-40 minutes, voir vite fait. Euh, on a quand même un bon setup, un bon endroit. Euh, ouais, vas-y, je vais, je vais pêcher un peu, les gars. Je vous reprends dans à peu près 10-15 minutes. Voir, on est rendu à combien de monnaie. Attention aussi les gars, si vous faites. Oups, j'ai tiré trop vite. Si vous faites un petit stack comme ça, il faut pas oublier que les mobs dispawn à tous les 4 minutes 50 ou 30. Donc il faut faire attention pour... pour tous les tuer à tous les moments. Oups, j'ai oublié de couper le live de YouViral, Oh putain, putain! Bah ben ouais, en gros, j'ai écouté un tournoi de poker qu'il est en train de faire. Donc ouais, là, il faudra que je les tue dans 1 minute normalement, 30 secondes. Donc j'en empêche un dernier, je vais tous les tuer et va... vous allez voir. 3, 2, 1, il s'en vient. J'en ai raté deux dernièrement aussi, puisque je suis un, un peu débile. Voilà, voilà, on les tue tous. Et là, vous allez voir, il y en a à peu près une dizaine. On va peut-être se faire 5 membranes, même moins. Que 2 oh, On n'a pas de chat du tout. Hein. Que 2 membranes. 4 pas... au total, c'est pas très bon. Allez, je continue encore un peu. Un autre petit 4 euh, minutes. Et prochaine fois que je dois les retuer, je vous reprends. Donc, à tout de suite, mes chers collègues et collègues. Bisous. Allez les gars, il va falloir les tuer bientôt, il reste une minute encore avant que je les puisse les, les exterminer, donc je vais l'empêcher un dernier, je vais les tuer pour être 100% sûr, et ça va faire 8 minutes qu'on ferme, regardez on a quand même quelques-uns ici, on va voir si on peut pas, ouh on a eu 4 plus une éternelle, donc il euh, faut savoir que j'ai vraiment un setup de grosse merde les gars, j'en 8 en 8 minutes comme j'ai dit, donc c'est quand même pas si mal, en plus on a eu un éternel euh, flamering ici, et ça, ça sert à le, le jeter dans la lave à certains endroits de la map, je sais plus exactement. Je crois que c'est dans, le... dans un des endroits et ça vous donne un achievement, les gars. Vas-y, je vais en faire 4 autres minutes. Donc, euh, dernier pour vous montrer combien ça donne de profit. Et je vous reprends après. Ce sera terminé. On va aller faire les quêtes pour faire les cristaux. Ah, ils sont en train de s'échapper. Oh, j'ai une enchantée de Blaze Powder. What the fuck? Enchantée de Blaze Powder dans un Great Catch. Ils sont en train de s'échapper par là. Je vais empêcher un dernier, les gars. Ça fera pas exactement. Euh, voilà. Ça fera pas exactement 12 minutes. Ça fait 11 minutes. Mais bon, pour une minute, ça devrait le faire. Allez, un. Il y en a encore un autre à nous là-bas. Oh, Peut-être qu'il l'a tué finalement. Ouais, il l'a sûrement tué. Donc voilà, en 11 minutes, les gars, on en a 11. <rire> Littéralement 11 minutes, on en a 11. Et si, comme je dit, si on l'a réussi à les vendre à peu près 80 000 euh, l'unité, quelqu'un qui a acheté mon Wither Chestplate, j'ai été super chanceux aujourd'hui, les gars. Je vais vous montrer juste après la chance que j'ai eu. Mais euh, ouais, 80 000 l'unité. Donc si on calcule les 80 000, bon, c'est sûr que si on les met en stack, comme j'ai dit, comme on peut voir ici, les stacks, c'est presque 100 000 l'unité, quoi, au stack de 10 euh, donc si on fait stack c'est 7 millions donc un peu, plus de, peine, un peu plus de 100 000 je dirais euh, ça vaut plus la peine de la vendre en stack donc on peut se faire masse de thunes avec cette technique là malheureusement comme vous voyez moi j'utilise vraiment une armure de merde comme je suis pas beaucoup euh, au niveau mais je crois qu'attendez je vais voir combien d'xp que ça donne sans pète là j'utilise un flying fish parce que mon scud est déjà niveau 100 euh, 100 euh, trucs comme ça ça donne combien d'xp ce mob là euh, attendez, on va voir le fait. Ça donne quand même 500 XP par mob et on les a quand même assez fréquemment, comme je vous ai montré. Et comme on peut voir, il y a d'autres items aussi dans le. Nous, c'est celui-là qu'on veut ici, donc c'est vraiment le précurseur vraiment. Euh, il faut être dans le la... les précurseur vraiment pour le trouver. Et ça se fiche à partir du niveau 19 de fishing. Et comme je vous ai montré, ça peut drop du... soit du saphir, soit une éternelle green un que vous avez besoin pour un succès. Worm of euh, Membrane c'est ce qui est exactement ce qu'on a qu'on veut ensuite vous avez d'autres trucs comme ça aussi comme vous voyez ici les poisons Water Hydra qui donnent des warm membranes aussi mais c'est plus simple de de ficher dans la lave celui-là je sais pas euh, si c'est la même chose ou pas ensuite il y a des trucs intéressants aussi à savoir euh, comme on peut voir, lui aussi, il n'en donne pas, lui par exemple. Mais c'est la même chose que lui, mais il faut qu'il soit poisonné. Donc, ouais. Il faut que tu as une chance de trouver des Water Worms ou des, des Flaming Worms. C'est mieux d'aller pour les Flaming Worms. Ensuite, il y a d'autres items. Euh, des Lava Blaze, comme vous voyez ici, qui donnent des magma, euh, des magma Core. Des Magma Core, ça vaut. Et les Lava Pigman aussi. Ça donne quand même pas mal de trucs, les gars, ces mobs-là. Euh, c'est quoi les autres mobs Bon, j'ai pas encore. Mais comme on peut voir, on va pouvoir fermer dans la jungle aussi un mob légendaire, j'imagine. Euh, la Jerry Pond et tout ça, j'ai pas encore débloqué. Mais bon, voilà, vous avez compris quoi. En gros, euh, le truc intéressant à savoir avec le magma corps, c'est que si vous en avez un et si vous décidez de farmer autre part dans la jungle, c'est un magma corps. Ça vaut 2 millions, je crois, 2-3 millions. Que moi j'ai vendu le mien, euh, ouais, 2,5. Donc voilà. C'est Ça vaut quand même le coup de pêcher dans les remnants. Donc voilà, c'est la vidéo d'aujourd'hui. Donc, si vous avez au moins une charque armure euh, Bardas et tout, vous pouvez faire plus qu'un par jour. Comme j'ai dit, j'ai été super chanceux aujourd'hui. J'ai eu un plastron Goldor, que, un plastron chestplate que j'ai transformé en Goldor et j'ai acheté le reste pour faire du tank. Comme ça, ça me fait toutes les armures. J'aurai la Storm, la Necron, la euh, Goldor. Il va manquer un Maxor. Et j'ai eu deux chestplates en Varon en fait. Donc euh, notre chestplate ici, il s'est vendu juste ici à 19 millions euh, en 20 runs seulement les gars. Donc euh, plutôt chanceux honnêtement aujourd'hui euh, niveau de nos runs. Donc voilà, je vais continuer à faire les cristals parce que j'essaie d'avoir le, euh, le halo. Je ne sais pas s'il y en a encore à l'HDV. La dernière qui était à l'HDV était à 2 billions. Euh, c'est un halo en fait, c'est le divan halo. On en a besoin pour faire la, la, la drill. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'est icon, ciao, ciao